Il est temps maintenant de la période des questions orales. Le chef de l'opposition officielle, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, de la part des néo-démocrates, je voudrais aussi accueillir euh, son éminence, euh, le cardinal Thomas Callens, et tous ceux qui défendent les droits des, euh, de l'éducation catholique. Ma première question est à la vice-première ministre. Hier, les familles d'Oshawa ont reçu des nouvelles dévastatrices qui vont fermer l'usine d'Oshawa. En parlant de la part des conservateurs d'Oshawa, Andrew Shear a dit que les conservateurs ne sont pas prêts pour à renoncer à militer et de défendre les droits. Est-ce qu'elle pourrait nous expliquer pourquoi... Pourquoi, ici, on est prêt à accepter cette situation? Et la vice-première ministre, ministre de l du, du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Merci, M. le Président, de la question, M. le Président. Ça a été euh, une période très difficile, les 24 à 40 dernières heures pour uh, Shawai, la région de Durham. C'est difficile ces nouvelles qu'on vient d'entendre, c'est pour cette raison que le premier ministre Ford et le ministre Bethlen Falvey et Phillips sont allés hier soir pour avoir des rencontres avec le maire John Henry et le nouveau maire Dan Carter et les membres de la Chambre de commerce de savoir comment on pourrait soutenir ces, cette région en tant que province de l'Ontario qui a été frappée si durement par cette restructuration mondiale. Et lorsque le, on a, le premier ministre a demandé si on pouvait faire quelque chose pour garder cette usine ouverte, on a demandé cette question à plusieurs reprises. General Motors nous a dit que la décision est finale. Malheureusement, est, cette usine de montage sera déplacée à l'extérieur de l'Ontario. Complémentaire, Monsieur le Président, des milliers de familles d'Oshawa euh, en perdant GM veut dire qu'ils vont perdre leur carrière et leurs moyens de subvenir à leurs besoins. Et ils ne vont pas renoncer à cette bataille. Mais selon le Premier ministre, c'est fini. Ce bateau est parti. La coche a quitté la gare. Donc comment est-ce qu'ils peuvent dire que la bataille est terminée lorsqu'ils ont renoncé à lutter d'emblée? Euh, euh, au ministre. Merci, M. le Président. Euh, nous a, sommes allés à Achawa. On a eu des rencontres avec le, les maires et le conseil, le, la Chambre de commerce ainsi que le conseil municipal, à savoir quelles seraient les prochaines étapes pour assurer que l'Ontario est ouvert aux affaires, pour qu'on puisse assurer que la région de Durham puisse profiter des changements que nous apportons en Ontario pour qu'on puisse ramener de, des emplois bien rémunérés à la région de Durham. Il y a plusieurs possibilités que nous allons que pour s'assurer que les gens d'Oshawa et les gens de Durham puissent retomber sur leurs pieds et que nous voyons de nouveaux investissements dans cette région. Oshawa est dans une bonne position, Monsieur le Président, pour voir de nouveaux investissements dans cette collectivité, de bons emplois qui vont appuyer les familles dans la région de Durham. Et nous allons travailler ensemble avec le leadership au sein de Durham et de travailler avec la Chambre de commerce de Nassie Shaw et toute son équipe. Nous allons faire en sorte que la région de Durham puisse euh, avoir reconnaître la prospérité, encore une fois. Dernière complémentaire. Monsieur le Président, lorsque j'ai parlé au nouveau maire, il a été très clair qu'il veut lutter pour des emplois. Les travailleurs à JM ont été très clairs. et Je cite, ils ne ferment pas l'usine sans qu'ils qu aient toute une lutte. Et c'est même les députés conservateurs de Durham a dit qu'on euh, leur doit aux familles de Durham d'explorer ce qui peut être fait pour garder en fait euh, cette usine à Ashawa, mais lorsqu'Achawa tentait de voir de l'espoir de la part de ce premier ministre, tout ce qu'ils ont entendu, c'est que c'est fini. La décision a été prise. Quand est-ce que ce gouvernement va démontrer du leadership et, et réunir toutes les parties prenantes et d'essayer de travailler avec eux pour assurer qu'on puisse garder ces bons emplois à Ashawa? Au ministre, Monsieur le Président, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne va pas tout simplement jouer la politique sur le dos des Ontariens et plus précisément des gens d'Oshawa. Monsieur le Président. Lorsque le premier ministre et notre équipe étaient devant la centrale de Pickering cet été et d'assurer qu'on puisse assurer de garder 7500 emplois, où étaient les néo démocrates qui voulaient fermer cette centrale. Nous allons faire tout ce qui ont pour assurer qu'on a des emplois bien rémunérés sur le terrain. C'est pour cette raison que nous avons apporté les changements que nous avons apportés. Je ne sais pas ce que la chef de, des Néo démocrates veut qu'on fasse, est-ce qu'elle veut qu'on nationalise les emplois dans le secteur automobile? Nous allons fournir les soutiens que les travailleurs d'Oshawa ont besoin. Nous sommes là. Le ministre de la Formation, de l'Éducation, euh, des Collèges et des Universités a une équipe pour et prête à déployer pour aider ces gens. Nouvelle question, chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma nouvelle question est aussi pour euh, la vice-première ministre. Et je dois dire qu'il ne s'agit pas de ce que je veux, mais plutôt ce que les travailleurs à Ashawa veulent. Ils veulent des gens qui défendent leurs droits et pas un gouvernement qui abandonne et qui euh, renonce aux préoccupations de ses familles. Et hier, General Motors a dit. Que son objectif dans la restructuration globale mondiale, c'est de se concentrer sur les véhicules électriques, d'assurer transi la transition vers une économie sobre en carbone. Il voit cette direction euh, des, dans le secteur de l'automobile. Auto le plan du premier ministre pour les véhicules électriques était de réduire les subventions et d'entraîner de, euh, devant la justice les fabricants de véhicules électriques. Donc pourquoi est-ce que euh, le gouvernement a renoncé à justement ce que les fabricants veulent faire? Le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du Alors, euh, commerce, merci, M. le Président. Encore une fois, ça démontre les connaissances des néo des néo-démocrates en ce qui concerne la situation qui a lieu. Nous sommes en train de réduire les fardeaux administratifs dans le secteur. Nous permettons à ce qu'il qu y ait des avancées technologiques en Ontario et cela comprend dans le domaine du secteur automobile. Et en fait, General Motors apporte un grand investissement dans le centre technologique de Markham. Il y a 500 emplois maintenant. General Motors a l'intention d'en créer 1000 de plus dans, cette, dans ce centre de Markham. Et de, les raisons pour lesquelles ils le font, c'est parce que le gouvernement de l'Ontario se retire euh, et réduit les fardeaux administratifs qui existent dans le secteur. Et le, les néo-démocrates semblent vouloir sur à ceux sur le terrain un f... de faux espoirs. Je dois dire que les faux espoirs de la part de la chef de... des néo-démocrates manquent de sincérité. Le ministre va retirer ses propos non parlementaires? Je les retire. Monsieur le Président, nonobstant, la façon que le gouvernement décide de répondre à cela, de bonnes politiques du gouvernement ont été essentielles pour faire en sorte que le euh, secteur automobile soit le pivot pour l'économie de l'Ontario. Par contre, le premier ministre a renoncé à une stratégie pour le secteur de l'automobile, a renoncé à des investissements dans ce secteur. Au lieu, où il propose des euh, réductions des, euh, fiscaux pour des entreprises, même lorsqu'ils euh, font des milliers de mises à pied. Nonobstant, l'annonce d'hier, est-ce que le gouvernement croit réellement que ce plan fonctionne? Au ministre, Monsieur le Président, nous faisons tout ce que nous pouvons dans, ce, dans cette situation au sein du gouvernement, que nous récréons un environnement, un climat qui est propice aux investissements, des investissements dans le secteur automobile, dans le secteur de la fabrication. Et je ne sais pas comment la chef de l'opposition officielle peut nous poser ces questions-là lorsqu'il tente d'augmenter les barrières, d'augmenter les coûts, d'augmenter les impôts sur les sociétés, d'augmenter les frais, les coûts et les taxes. Ils étaient main à main avec les libéraux alors que les libéraux ont augmenté les tarifs d'électricité. Et ils les ont appuyés avec le projet de loi 148, un projet de loi qui fait fuir les emplois ici en Ontario. Ils sont coupables, M. le Président, en tant que complices de ce, ce mauvais gouvernement libéral des 15 dernières années. C'est difficile de prendre au sérieux toutes ces questions qu'ils nous posent. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Order. À l'ordre. Du côté du gouvernement, à l'ordre... Redémarrer la pendule. Complémentaire final. Au cours des 24 dernières heures, j'ai pu parler avec des gens des syndicats, avec le maire d'Oshawa et notre députée était présente. Elle a rencontré les travailleurs et les familles. Tout le monde est d'accord avec les experts et les fournisseurs de pièces, c'est-à-dire qu'il est nécessaire d'avoir une stratégie en, auto, en industrie automobile, tout particulièrement si on veut épargner les emplois à Oshawa. Pourquoi est-ce que le gouvernement restreint simplement assis les, bas, les bras croisés à ne rien faire. Le ministre. Notre plan est de s'assurer que l'Ontario est ouvert aux affaires. C'est pour toutes les industries manufacturières, pour le secteur des technologies, et je peux vous dire, Monsieur le Président, que bien qu'on ait reçu une nouvelle dévastatrice, et j'apprécie le travail de la députée de d'Oshawa, comment elle a défendu sa collectivité de façon respectueuse, nous avons, j'aimerais dire que nous voulons vraiment travailler avec la députée d'Oshawa qui est au cœur de ces pertes d'emploi au cours des derniers, des derniers jours et nous le le gouvernement provincial sera là pour les gens sur le terrain dans la région de Durham, ainsi qu'avec mes, co mes collègues qui représentent cette région. Mais ce que nous faisons, c'est de créer un environnement en, en, en Ontario où on a une création d'emplois. Et nous allons créer 1 400 nouveaux emplois à London, 800 emplois dans, au centre-ville de Toronto. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Prochaine question. La chef de l'opposition. Prochaine question aussi à la vice-première ministre. Les familles qui font face à une perte d'emploi en Oshawa ont besoin d'un gouvernement qui a un plan pour attirer les emplois de demain ici en Ontario. Il est nécessaire d'avoir une stratégie sérieuse pour un investissement qui créera et conservera les bons emplois au Canada. Et Ils ont besoin d'un gouvernement qui se battra pour Oshawa plus tôt. Ils ont un premier ministre dont le plan d'emploi simplement consiste simplement de panneaux Trop, euh, à la frontière, et est-ce que le gouvernement comprend que ce n'est pas assez? Le ministre du Développement économique, le, le ministre du Développement économique de la création d'emplois et du commerce. Monsieur le Président, c'est difficile de prendre ces questions au sérieux étant donné les cinq derniers mois ici à cette Assemblée. Nous ouvrons l'Ontario aux affaires. Vous savez, si on continue sur la voie sur laquelle nous étions. Nous aurions la plus haute taxe sur le carbone en Amérique du Nord. Les tarifs d'électricité qui planaient très haut se seraient débarrassés de plusieurs emplois dans la province. Les néo-démocrates auraient se tué 7500 emplois dans la région de Durham. Mais vous savez, nous, nous avons beaucoup de compassion envers les gens d'Oshawa, mais les néo-démocrates parlent des deux côtés de la bouche. Complémentaire. Nonobstant ce que dit les, le gouvernement, et on a besoin d'un gouvernement qui se met, mettra au travail et conservera les emplois plutôt que simplement de lever les épaules et jeter la serviette, est-ce que le gouvernement se joindra aux employés, aux citoyens inquiets et au euh, gouvernement municipal pour se joindre afin de conserver les emplois à Oshawa, le ministre? Apparemment, le chef du néo démocrate n'a pas entendu mes réponses. Nous travaillons avec tout le monde. Comme l'a dit le député, nous sommes en communication constante avec l'entreprise, avec nos homologues fédéraux, avec les chefs sur le, sur le terrain, incluant le maire et le maire élu, M. Carter. Nous l'avons rencontré hier. Nous avons rencontré Mme Shaw, PDG de la Chambre de commerce. Nous avons parlé à nos homologues dans la région d'Oshawa avec euh, de Jennifer French afin qu'elle sache ce qui se passe du côté du provincial, notre ministre de la formation des collèges et des universités, les députés locaux, euh, Nicole Cole, nous étions tous là hier pour montrer notre solidarité afin que Oshawa puisse retomber sur ses pieds et c'est notre plan réel. J'aimerais que le député, que le ministre retire ses propos non parlementaires. Je retire mes propos. Question, député de Durham. <applaudissements> Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. J'aimerais le remercier, ainsi que le premier ministre, d'être euh, venu à Oshawa hier soir. Hier était une journée difficile pour beaucoup de mes commettants Et euh, partout dans la région de Durham, pour plusieurs, General Motors fait partie de la famille. Pendant des années, les employés ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour assurer que l'entreprise le, demeurait ouverte. Hier, le Wall Street Journal a résumé le problème en disant que le Canada fait partie des pays les plus dispendieux où construire des voitures et le plus haut marché pour l'assemblée des automobiles dans la région du commerce de libre-échange en Amérique du Nord. J'aimerais savoir ce que le ministre fait pour que l'Ontario soit plus concurrentiel et plus attirant pour les entreprises. Le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Excellente question. Je remercie la députée pour cette, cette dernière. La députée a absolument raison encore et encore euh, les travailleurs automobiles et General Motors ont été les plus efficaces sur le con sur le continent mais nous sommes dans un marché mondial et ce n'est pas assez d'être concurrentiel il faut être concurrentiel en tant que province et au cours des dernières quelles années ce n'était pas le cas toutefois au cours des six derniers mois nous avons adopté le projet de loi 48 nous avons un ministre des finances qui a essayé de créer des crédits d'impôt plus élevés et de faire en sorte que l'Ontario soit plus attirant. Nous sommes sur une croisade afin de nous débarrasser du, des, des dernières 15 années destructrices et nous voulons aider la communauté des affaires en Ontario. L'Ontario est concurrentiel et voilà comment on attire les entreprises ici et voilà comment nous allons conserver les bons emplois ici en Ontario. Complémentaire. Monsieur le Président, j'aimerais remercier le ministre de sa réponse. En mai, le PDG de Magna a dit ce qui suit sur le secteur automobile en Ontario. Je suis toujours frustrée lorsque je vois les décisions qui sont prises avec des coûts administratifs inefficaces sur nos, sur nos usines, tout particulièrement ici en Ontario, parce qu'il faut être concurrentiel. Nous n'allons pas demeure en affaires si nous, nous, on nous force à ne pas être concurrentiels. Je suis heureuse que l'on relève le défi de façon sérieuse, mais les tarifs, entre autres, nécessitent la coopération du gouvernement fédéral afin que les usines demeurent ouvertes ici en Ontario. Est-ce que le ministre peut nous mettre à jour sur nos efforts de nous battre contre les tarifs et le pour aider le secteur automobile en Ontario? Le ministre. La députée de Durham a souligné une partie importante des équations, c'est-à-dire les tarifs sur l'acier et l'aluminium qui a été signé à, dans le nouvel ALENA. Les tarifs sur l'acier rendent la vie plus difficile pour les producteurs de pièces et les producteurs automobiles. Depuis notre prise de pouvoir le, en juin, l'Ontario a envoyé un, une invitation au comité congressionnel des États-Unis. Nous avons rencontré nos homologue là-bas. Et il y a quelques semaines, j'ai eu une excellente discussion avec l'ambassadeur américain, Kelly Craft, pour parler de notre relation de commerce avec les États-Unis à quel point c'est important des deux côtés de la frontière. Nous demandons au gouvernement fédéral de demander aux Américains de retirer l'article 232, c'est-à-dire les tarifs sur l'acier et l'aluminium, qui, à nous, affectent et qui affecte notre industrie des deux côtés de la frontière. C'est une bonne chose de retirer ces tarifs, pour les États-Unis et pour l'Ontario. Nouvelle question, député de d'Oshawa. Merci, Monsieur le Président. À la vice-première ministre, comme tout le monde ici le sait, hier, ma collectivité a été frappée par la nouvelle que GM veut fermer ses exploitations à Oshawa. Nous avons... Le... Oshawa a participé à GM depuis déjà un siècle. Nous avons une grande histoire d'engagement envers cette entreprise et c'est une nouvelle dévastatrice. Les mots ne peuvent exprimer les sentiments de ma collectivité. Mais... Oshawa a construit GM depuis le début et c'est la raison pour laquelle GM peut maintenant avoir une discussion mondiale. Ce gouvernement parle de vouloir créer de bons emplois, nous en avons des milliers au Shawa qui pourraient disparaître à jamais. Les gens d'Oshawa se sentent abandonnés par leur gouvernement. Ils découvrent que le, la population découvre que le premier ministre arrive après le souper, rencontre tout le monde, sauf les gens de, du travail. J'aurais amené ma propre chaise si j'avais été invitée. La conversation, la question que je veux poser, c'est est-ce que ce gouvernement parlera aux travailleurs? Est-ce que ce gouvernement protégera ses emplois? avant qu'il soit trop tard. Au ministre du Développement et économie de la création d'emplois et de, du commerce. Merci à la vice-première ministre et à la députée d'Oshawa pour sa question ce matin. Je ne peux qu'imaginer à quel point c'est difficile pour elle de perdre ce genre d'emploi qui existe depuis littéralement un siècle à Oshawa. J'ai parlé à la députée hier matin avec la députée de London West afin de les mettre à jour sur comment les choses iraient de l'avant et les messages que nous avons reçus de OGM, Canada et OGM mondial. Nous avons consulté le premier ministre au cours des derniers jours. On a rencontré M. Diaz à Unifor, ainsi que pour discuter de ce que ça signifie pour les gens d'Oshawa et pour lui exprimer certainement notre... Le, le fait que nous n'apprécions pas cette décision, c'est qu'on a eu des discussions avec GM pour... Changer, c'est la décision de GM. Ce n'est pas une, une décision qu'ils ont prise à la légère. C'est une décision qui est déjà qui était sur la voie depuis assez longtemps. Et nous voulons nous assurer d'avoir un bon résultat pour la région de Chawar. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais que tout le monde dans ma collectivité et en oui. cette chambre sache que je ne vais pas abandonner la bataille pour conserver ces emplois. Hier, ça a été une journée très difficile, mais il y en aura plusieurs devant nous. J'ai parlé aux euh, travailleurs qui sont mes amis, mes voisins. Et on travaille fort. Notre collectivité... Non, il faut que je le dise. Nous voulons continuer à avoir ces bons emplois, mais alors qu'on nous donne cette nouvelle, c'est très difficile. Mais aussi d'entendre le premier ministre de dire qu'après une seule conversation avec GM Canada que le train a quitté la gare, et le gouvernement a décidé de s'occuper de des dégâts mais vous savez, euh, la fermeture est due pour décembre 2019, c'est donc d'abandonner la bataille avant même d'avoir commencé euh, la lutte. Nous voulons que la province soit avec les travailleurs. Et ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que, est -ce que le premier ministre se tiendra debout avec les travailleurs pour conserver ses bons emplois à Shawa? Le ministre. Monsieur le Président, merci pour la question et je comprends à quel point c'est décevant et ça crève le cœur des familles dans la région de Durham et le Premier ministre l'a dit hier aussi que c'est une période très stressante pour les familles, tout particulièrement alors qu'on se dirige vers la période de Noël. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir en tant que gouvernement de l'Ontario pour nous assurer que General Motors continue d'avoir une présence significative en Ontario. Il y a l'installation de CAMI, la technologie, le centre de technologie à Markham et à Oshawa et leur quartier général demeurera à Oshawa. Nous voulons nous assurer que nous ayons cette relation afin de pouvoir voir une meilleure expansion. General Motors ferme une ligne. Les deux prochaines se fermeront, seront fermées à la fin de décembre et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour appuyer ces gens sur le terrain et nous assurer que nous puissions avoir de nouveaux emplois et de, nouvelles, de nouveaux espoirs pour la population d'Ontario. Nous voulons ouvrir l'Ontario aux affaires, Monsieur le Président. Député de Whitby, nouvelle question. Merci. À la ministre de la formation des collèges et universités, moins beaucoup d'Ontariens ont été attristés d'entendre parler de la fermeture de General Motors à Oshawa. Et nous savons que des milliers de familles seront infectées à Oshawa et dans l'est de l'Ontario. Plusieurs d'entre elles ont travaillé chez GM depuis des années. Et sont maintenant des travailleurs professionnels qui sont hautement qualifiés. Ce sont des travailleurs qui sont fiers de leur travail et qui savent qu'il est essentiel de reprendre le travail le plus tôt possible. Beaucoup d'entre eux auront besoin d'aide pour apprendre de nouvelles aptitudes. Est-ce que la ministre peut nous dire ce que fait ce gouvernement pour assurer que les travailleurs de GM aient les soutiens nécessaires pour développer leurs aptitudes et trouver de nouveaux emplois? La ministre de la Formation, des collèges et des Universités. Je remercie le député de Whitby pour sa question. Monsieur le Président, premièrement, j'aimerais exprimer toutes mes sympathies aux milliers de familles qui seront affectées par la fermeture de GM. Lorsque le gouvernement a appris de cette fermeture, le premier ministre Ford, ainsi que moi-même, avons demandé à nos fonctionnaires de parler à GM le plus rapidement possible et nous avons demandé de remettre en place le programme de formation. Nous allons donc être en contact avec GM et nous assurer que GM et les employés aient les renseignements nécessaires sur la formation. Je vais m'assurer que les services et la, la formation nécessaires soient disponibles afin que les employés affectés puissent rejoindre la main dœuvre le plus tôt possible. Il y aura certainement des moments difficiles, mais je peux assurer le député ainsi que les familles affectées que nous serons là pour eux, afin qu'ils retombent sur les, leurs pieds. Complémentaire. Merci. Je remercie la ministre de sa réponse. Je suis heureux de savoir que notre gouvernement s'implique déjà par les services de reformation. Nous allons travailler ensemble afin d'aider les familles affectées avec l'appui, l'aide et l'aide dont ils ont besoin. Plusieurs auront besoin d'aide pour apprendre de nouvelles aptitudes, pour rejoindre la main-d'œuvre. Toutefois, il y a des gens qui demandent au gouvernement de faire plus pour euh, renverser cette décision prise par uh, General Motors. Est-ce que la, mi le ministre, la ministre du Travail peut nous dire ce qu'a fait notre gouvernement pour aider les travailleurs affectés par cette fermeture? La ministre. Elle doit vous référer à la ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député de Whitby pour sa question et exprimer vraiment toute ma sympathie aux familles qui euh, seront affectées par euh, cette fermeture. En tant que député d'Aliberton Quarter Lakes Brock, je connais des m, centaines de travailleurs, des gens qui ont travaillé à cette usine, et je peux rassurer les députés que notre gouvernement agit rapidement pour trouver une façon d'aider ces travailleurs qui seront affectés par la fermeture. Sous le leadership de pre du Premier ministre Ford, notre gouvernement demande au gouvernement fédéral d'immédiatement élargir l'admissibilité à 50 semaines, l'admissibilité au programme d'assurance emploi. Nous avons aussi demandé d'augmenter le... Les accords de partage du travail à six semaines, et nous avons demandé d'avoir une. de remettre en vigueur les accords qui ont pris fin. Nous voulons nous assurer que nos travailleurs aient accès à ces prestations lorsqu'ils en auront besoin le plus. Nous sommes là pour les familles des travailleurs affectés. Merci. Prochaine question. Député de Kiewitino. Ma question s'adresse à la ministre des services à l'enfance et des, des services sociaux communautaires. Une grande partie de, de, du travail de l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes est d'aider avec... Euh, les problèmes auxquels les Premières Nations font face, et c'est tout particulièrement important aux gens dans le Nord éloigné, où en 2017, nous avons perdu 38 enfants en raison de suicide. Ma question, c'est sans accès à un tel intervenant aujourd'hui, vers qui se tourneront les familles et les enfants lorsque le système ne fonctionne pas ou lorsqu'ils tombent entre les mailles du fil? Merci. À la ministre des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires, merci. J'apprécie l'occasion de prendre la parole pour parler de ce que fait notre gouvernement pour renforcer la reddition de comptes dans les sociétés d'aide à l'enfance et les enfants sous tutelle dans toute la province de l'Ontario. Les enfants les plus vulnérables méritent mieux et les personnes responsables de ces enfants seront tenues responsables dans un mécanisme plus renforcé pour s'assurer qu'il y ait une unité d'enquête au sein du bureau de l'Ombudsman consacrée aux enfants. Mais nous allons prendre d'autres mesures. Nous sommes engagés à améliorer les résultats de, du système de la protection à l'enfance grâce à trois nouvelles tables consacrées à partager leurs mesures. Je vais en parler davantage dans la question complémentaire, mais nous allons faire en sorte qu'il y ait une table dirigée par les Autochtones et je suis heureuse de faire participer le député d'en face et le ministre des Affaires autochtones également. Question complémentaire. La question s'adresse à la ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires, Monsieur le Président. Les tables, bon, ça va, mais il n'y a rien qui peut remplacer un responsable indépendant qui s'occuperait de nos jeunes. L'initiative. L'initiative Fathers of Hope porte là-dessus. C'est ce que l'intervenant indépendant a fait lorsqu'il y a eu une enquête sur les jeunes qui sont décédés à Thunder Bay. Sans un mandat d'intervenant indépendant qui, dont le mandat est... Axé sur les jeunes et les enfants des Premières Nations? Comment est-ce que ce gouvernement va s'assurer que tous ces enfants du Grand Nord auront toutes les occasions pour s'épanouir dans la vie? Merci. Veuillez vous asseoir. À la ministre, merci beaucoup, Monsieur le Président. J'apprécie la question du député d'en face. Nous voulons des mécanismes plus solides de responsabilité pour ceux qui veulent faire du mal aux enfants. Nous faisons en sorte que l'Ambouzam, qui est l'enquêteur en chef dans ce domaine, nous allons faire en sorte qu'il ait l'occasion d'avoir des mécanismes de protection à l'enfance et nous voulons aussi avoir un élément sur la défense des enfants. Je vais être clair pour les gens qui ne comprennent pas la différence entre les enquêtes et la surveillance. La semaine dernière, l'Ombudsman a eu 370 demandes et il a dû les renvoyer aux, à l'intervenant qui n'avait pas un élément d'enquête assez solide. L'Ombudsman a élargi les capacités de surveillance et nous allons faire en sorte qu'il y aura plus de protection à l'enfance. Mais laissez-moi être clair, tous les rapports par l'intervenant seront envoyés à l'Ombudsman et nous allons agir immédiatement. Prochaine question. Députée d'Orléans. Uh, le... Ma question est aux aînés de l'accessibilité. Moi, je parlais à une femme de 90 ans. Elle est ici au Conseil provincial des femmes à l'Ontario. Elle vit avec des... très peu de moyens. Elle doit être soutenue par son frère. J'ai parlé à de nombreux aînés dans la collectivité de Or Orléans et dans la province qui ne sont pas certains à propos de ce que signifie l'énoncé économique de l'automne à propos de leurs finances et de leur avenir. Ils s'inquiètent du fait que le gouvernement ne sera pas là pour eux et quand ils en ont besoin le plus. Monsieur le Président, comme certains d'entre vous le savez, j'étais propriétaire d'une résidence de retraite. Je comprends le processus de vieillissement et je sais comment cela touche les familles. Monsieur le Président, est-ce que le ministre et son gouvernement croient en l'appui des aînés, dont la population va doubler d'ici 2041, au ministre des services aux aînés et de l'accessibilité. Merci, M. le Président. Merci de sa question très importante. Et j'aimerais... J'aimerais renvoyer la question à la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci au ministre des aînés de l'accessibilité. Je pense que c'est les députés les plus aînés, le plus âgés. Alors, l'énoncé économique de l'automne a été très clair dans la façon d'aider les personnes à faible revenu avec le programme LIFT et la semaine dernière, nous étions prêts à faire d'autres changements pour l'assistance sociale. Ainsi, les plus vulnérables de l'Ontario auront une façon de se sortir de la pauvreté plutôt que d'y rester. J'aimerais dire aux députés face que pendant que son gouvernement était au pouvoir, un Ontarien sur sept était dans la pauvreté. Et était coincé dans cette situation. Nous, ce qu'on offre, c'est une démarche multiministérielle où nous travaillons ensemble avec le ministre de la Santé, du logement, de l'éducation, de la santé, ministre responsable pour le procureur général. Nous reconnaissons que chaque individu en Ontario doit sortir de la pauvreté. Question complémentaire. Alors, Monsieur le Président, j'apprécie la réponse... Je suis déçue du fait que le ministre des services aux aînés de l'accessibilité n'a pas pu parler de la question des aînés, tout comme la ministre des Affaires francophones. Ce que je peux vous dire, c'est que les aînés avec qui j'ai parlé, non seulement veulent être perçus à travers la santé, c'est juste que ces aînés ne se sentent pas appuyés par ce gouvernement. Ces aînés se préoccupent du programme LIFT qui ne s'applique pas aux retraités à faible revenu. Ils se sont fait dire que cela s'applique seulement aux revenus d'emploi. Donc, le crédit d'impôt ne va pas aider de nombreuses personnes dans un des groupes qui croient le plus rapidement dans la population de l'Ontario. Les aînés veulent participer et contribuer activement dans leur communauté. Est-ce que le ministre croit vraiment qu'un seul aîné, et parfois, dans la majorité des cas, des femmes qui euh, vivent plus longtemps que leurs époux et qui gagnent moins de 30 000 par année en revenus de retraite. Vous ne pensez pas que ces personnes méritent de, du soutien? à la ministre, Monsieur le Président, ce gouvernement a toujours appuyé les Ontariens depuis que nous avons pris le pouvoir. Nous renversons certaines politiques dommageables du gouvernement précédent pendant 15 ans. Ils avaient un système décousu où il y avait une personne sur sept qui vivait dans la pauvreté, y compris les aînés dans la province pour la première fois. Ce gouvernement a eu 1,5 dans l'aide aux aînés. Ce gouvernement va créer plus de mesures. C'est la raison pour laquelle ce gouvernement va... Faire en sorte que plus de personnes retournent au travail et nous voulons de la dignité dans la situation. En passant, pendant les 13 ans où j'étais à l'opposition, ce gouvernement-là a gaspillé euh, cette occasion. C'est honteux. À l'ordre. Je vous demande de revenir à l'ordre. Reprenez le chronomètre. Prochaine question. Député de Perry Sound, Muskoka. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie et du Développement du Nord. Je sais que notre gouvernement travaille fort pour améliorer la vie des gens qui vivent en Ontario. Nous diminuons la bureaucratie, nous faisons des investissements responsables et nous repartons notre économie. Nous relançons notre économie. Nous, avec 15 ans de libéraux au pouvoir, la situation était difficile, mais je sais que mes collègues sont capables. Nous investissons dans des entreprises locales qui aident à faire croître les entreprises. Est-ce que le ministre peut parler aux députés de la Chambre de la façon dont le gouvernement travaille pour les entreprises du Nord, au ministre de l'Énergie et du Développement du Nord? J'apprécie la, la question du député de Perry Sound, Muskoka. C'est vraiment un bon défenseur pour le nord. Nous avons un groupe parlementaire qui veut faire en sorte que le nord de l'Ontario soit propice aux affaires, tout comme le reste de l'Ontario. Lorsque nous avons des investissements ciblés et stratégiques, nous voulons nous assurer que cela ne prend pas... Euh, qu'il n'en prenne pas sept ans pour ouvrir une, une, une centrale de mines. Notre industrie des mines aura l'occasion de réagir au marché aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous avons plusieurs initiatives dans la région. Nous ouvrons le nord de l'Ontario qui sera propice aux affaires. Nous, il y a eu très peu de progrès pour collaborer avec les Premières Nations, Négocions une entente pour, ga pour garder une entreprise à Sault Sainte-Marie. Dieu merci pour la collectivité de Sault Sainte-Marie. Nous protégeons les emplois et le Nord de l'Ontario sera propice aux affaires. Question complémentaire. Eh bien, Monsieur le Président, merci au ministre sur son travail et pour son appui envers le nord de l'Ontario. Il est clair que notre gouvernement fait tout son possible pour créer une prospérité économique dans toute la province. Et les députés de la Chambre sont au courant des investissements importants que le gouvernement continue à faire pour atteindre ses objectifs. La semaine dernière, j'étais heureux d'annoncer un de ces investissements dans la circonscription de Paris Sound, Muskoka. Notre gouvernement a annoncé 9, 968 millions de dollars pour créer un centre à Carling pour des activités communautaires des fonctions privées. Cet investissement offre un espace pour que les familles puissent avoir des événements spéciaux. Est-ce que le ministre peut parler davantage de cet investissement et comment cet investissement va avantager les membres de sa collectivité? Merci, Monsieur le Président, comme je l'ai dit plus tôt. Nous avons des investissements ciblés logiques dans les régions du Nord. Nous avons des collectivités autochtones isolées et éloignées. Et ce ne sont pas des grandes villes comme dans le sud de l'Ontario. Notre euh, Nos bonnes personnes du nord de l'Ontario vont en tirer profit. Même pour dans les circonscriptions, il n'y a pas de membres députés conservateurs. Nous allons faire en sorte qu'ils aient des liens avec nous. Nous investissons dans des projets qui comptent. Et c'est un centre de 940 pieds carrés pour y accueillir des services communautaires. C'est un refuge. Il y aura une grande cuisine qui pourra accueillir de grands événements. Nous félicitons la ville de Carling. Et ce sont des députés remarquables. L'énoncé économique de l'automne va continuer à défendre le nord de l'Ontario. J'espère que Intervention du président, merci. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre. Reprenez le chronomètre, député de Timmins. Ma question est pour la ministre déléguée aux Affaires francophones. Madame la ministre, vous le savez que votre gouvernement, le gouvernement de M. Ford, a décidé de fermer le bureau du commissaire des services en français et canceller euh, la construction d'une nouvelle université. Moi, je vous demande une question comme francophone et comme citoyenne et comme individu. Est-ce que vous, comme personne, comme francophone, fier et affiché, supportez cette décision? Frank of la ministre des Affaires francophones. Notre gouvernement a démontré vendredi soir, avec nos annonces, notre volonté de travailler pour les francophones et avec les francophones pour faire avancer les enjeux d'importance pour les francophones. En ce qui concerne le commissariat, nous avons été très clairs que notre gouvernement va proposer des modifications au projet de loi 57 pour, que, pour, que, pour assurer qu'on crée un poste de commissaire au service en français au sein du bureau de l'Ombudsman. Notre but est de trouver la même meilleure façon de protéger les droits des franco-ontariens, des francophones ici en Ontario, les droits linguistiques, mais aussi en pr préservant l'argent des contribuables. Le conseil commissaire va conserver la responsabilité d'enquêter et de déposer ses rapports au auprès de l'Assemblée législative. Il va conserver également la fonction de formuler ses recommandations visant à améliorer la prestation des services en français. Monsieur le Président, je demanderai aux membres de l'opposition de ne pas politiser cette décision. Nous allons veiller à ce que les droits linguistiques en Ontario soient préservés tout en, tout en, en préservant l'argent des comptes. Question complémentaire. Madame la ministre, salée politique. Très politique. Vous venez d'une famille, la famille de Mulroney, qui est francophone affiché, un premier ministre qui a œuvré pour la communauté francophone. Et vous, comme francophone, je vous demande la question, non comme ministre, est-ce que vous, comme francophone de l'Ontario, supportez la décision de fermer ces services-ci en Ontario, oui ou non? Encore une fois, je rappelle tous les députés de faire leurs commentaires à travers le Président. Merci, M. le Président. Euh, bien sûr, j'ai une énorme fierté euh, de, de, de, de, de ce que mon père a fait pour le Canada, ce qu'il a, qu a fait pour les francophones ici au Canada. Ce qu'il a fait pour les francophones au Canada, ça a servi à tous les Canadiens. Et ce que nous faisons ici en Ontario, ça va servir à tous les Ontariens, y compris les Franco-Ontariens. Et je peux vous dire qu'en tant que francophone, fier que les changements que nous avons proposés au bureau du commissariat, vont, on va, même avec ces changements, on va continuer à préserver les droits linguistiques ici en Ontario. Et pour ce qui est de l'Université de l'Ontario français, on va continuer à travailler sur ce projet si important pour les ontariens, les franco-ontariens, un projet pour et par les francophones. Mais avec ce qui a été légué, le déficit de 15 milliards de dollars et la dette de presque 350 milliards de dollars, il faut remettre l'Ontario sur la voie le de la prospérité. Monsieur le Président, pour tous les Ontariens, y compris les Franco-Ontariens. Et c'est une fois qu'on aura fait ça qu'on va pouvoir consacrer du financement réel, réel derrière ce projet en, qui est complètement divers. Merci. Intervention du Président. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre. Reprenez le chronomètre. Prochaine question. Député de Sinko Nord. Ma question s'adresse au ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Notre gouvernement, nos députés sont au courant du dédain du gouvernement libéral pour les communautés de la chasse et pêche. Ces 15 ans de négligence ont, ont créé un mauvais système qui ne répondait pas aux besoins de la communauté de la chasse et de l'industrie touristique dans le nord de l'Ontario. L'ancien gouvernement avait des années pour réparer un problème bien connu, mais au lieu de cela, a choisi d'ignorer les questions et s'est plutôt concentré sur l'augmentation des impôts. Écoutez, il faut réparer la situation pour que nous puissions aider les chasseurs dans la communauté du Nord en défendant le tourisme. Est-ce que le ministre peut mettre à jour la Chambre sur les mesures entreprises pour s'assurer que ces questions seront faites de manière raisonnable? Merci beaucoup. Merci de sa question. Notre gouvernement pour la population a écouté les inquiétudes de tous. Notre ministère examine la question de la gestion des orignaux. Nous allons travailler avec un comité consultatif qui vont réviser la situation, y compris le système, pour le rendre juste, plus accessible et simple. Nous allons continuer à engager les chasseurs et les intervenants pour savoir comment s'inscrire à un tirage de chasse ce gros gibier. Nous allons enquêter des façons améliorées pour répondre aux besoins des chasseurs. La députée a raison. Nous devons régler le problème du système. Mon ministère va offrir les solutions nécessaires pour qu'on puisse avoir une démarche à la gestion des orignaux qui travaille en faveur des chasseurs, des entreprises et des collectivités du Nord. Question complémentaire. Merci au ministre de sa réponse. Monsieur le Président, je sais qu'il sera rassurant à mes commettants et ceux dans nos communautés rurales et éloignées de savoir qu'il y a un gouvernement qui travaille pour la population. La situation actuelle est personnelle pour de nombreux Ontariens qui sont des chasseurs et qui se servent du tirage de vignettes de, vali de validation pour la chasse à l'orignal. Le règlement de ce problème va profiter à ces chasseurs et ils ont hâte d'avoir les résultats de ce comité. Est-ce que le ministre peut nous parler de l'échéancier de cet examen? Au ministre, merci encore à la députée et je suis heureuse de savoir qu'elle est d'accord que l'examen va apporter un allègement aux commettants de cette députée et de tous les Ontariens. Donc, le comité consultatif sur les orignaux est composé de six membres qui ont de l'expérience et euh, nommés par le secrétaire. Dans notre examen général, nous allons repaufiner ce comité pour avoir une révision exhaustive du système de gestion des orignaux. Je voudrais également réaffirmer ce que je viens de dire au cours de cette étude, mon ministère, permettra à des centaines de chasseurs de s'exprimer. Notre démarche répondra aux besoins de la population et s'attaquera aux enjeux. Le système actuel était pas mal compliqué. Le Conseil consultatif travaillera au cours des trois prochaines années pour faire ce qui s'impose. Nous aurons un système de gestion d'orignaux qui rend la chasse à l'orignal plus accessible et plus juste. Nouvelle question, le député de Toronto, Danforth. Merci. Cette question s'adresse au ministre de l'Énergie. Il y a de graves préoccupations concernant la vente d'une centrale d'OPG. Lorsque le ministre était conseiller municipal, il a rencontré les entrepreneurs dans les coulisses pour cr créer un plan pour le rivage de Toronto, c'est-à-dire la construction d'un stade. Et Mario Corlucci, un donateur important du Parti conservateur, a participé à ce processus de consultation. Et en fait, le coût de, de cet achat a été très bas. Donc, le premier ministre a t il eu des discussions avec OPG concernant le site Hearn, et si oui, quelles promesses a t il fait? Le ministre de l'Énergie du développement du Nord, des Mines et des Affaires autochtones. Merci. OPG est une entité autonome et s'occupe de ses propres décisions. Studios of America a une baille sur cette terre depuis 2002. Ils avaient donc le droit d'acheter cette terre. En se débarrassant de cette terre, OPG a protégé les contribuables. Des effets environnementaux à long terme associés à une ancienne centrale au charbon. Cette décision répond aux meilleurs intérêts de la population. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, au ministre de l'Énergie, c'était une réponse très prudente. Lors du dernier gouvernement conservateur, il y a eu beaucoup de scandales où des initiés ont pu acheter des terres gouvernementales et ensuite les vendre. Et ont pu réaliser un bénéfice important. Il y a eu même des personnes accusées et condamnées. Et en fait, c'était le PDG du Conseil des régimes de retraite de l'Ontario qui s'est occupé de ces décisions. Plus de 30 millions de dollars en prêts ont été donnés au donateur, euh, au Parti conservateur, Mario Cordellucci. Donc le moment est venu de dire la vérité. Le Premier ministre permettra-t-il une évaluation indépendante de la propriété Hearn? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Cette décision répond aux intérêts des contribuables. OPG, en se débarrassant de cette propriété, a pu protéger les contribuables des effets pervers d'une ce ancienne centrale au charbon. Studios of America détient un bail pour cette terre depuis 2002 et donc a le droit d'acheter cette terre. OPG est une entité autonome qui s'occupe de ses propres décisions. Merci. Prochaine question, le député de Mississauga-Cooksville. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la ministre du Travail. Des, il y a des sapeurs-pompiers bénévoles qui fournissent des services bénévoles. Si j'ai bien compris, les municipalités dépendent de ces gens pour protéger les entreprises et les ménages. Depuis deux décennies, ces personnes qui sont sapeurs-pompiers bénévoles ont fait face à des sanctions et à un processus disciplinaire. Ils ont même vu leur emploi menacé en raison de leur travail comme bénévole. Un très grand nombre de ces personnes ont été obligées d'arrêter de travailler comme bénévole en raison de ces représailles potentielles. La ministre peut-elle expliquer ce que fait le gouvernement à l'égard de ces personnes et comment est-ce que la démarche du gouvernement sera à l'avantage des communautés qui dépendent du travail de ces bénévoles? La ministre du Travail. Je remercie le député de Mississauga-Cooksville de son travail indéfatigable dans sa collectivité. L'une des premières interventions que j'ai prononcées dans cette chambre portait sur L'importance des premiers intervenants, par exemple les sapeurs-pompiers qui travaillent comme pompiers bénévoles. Ces personnes sont parmi les meilleurs bénévoles de ma communauté qui protègent leurs voisins et leurs ménages. Le gouvernement, donc, permettra aux sapeurs-pompiers bénévoles de se porter bénévoles où et quand ils volent. Des centaines, même des milliers de, de sapeurs-pompiers sont des sapeurs-pompiers bénévoles. Les municipalités seront donc en mesure de s'opposer aux sanctions à l'égard de ces sapeurs-pompiers. Question complémentaire. Arrêtez la pendule. redémarrer la pendule Merci Madame la Ministre de cette réponse Monsieur le Président, par votre intermédiaire il me semble bizarre que les sapeurs-pompiers feraient face à des processus disciplinaires tout simplement car ils ont choisi de travailler comme sapeurs-pompiers Nous savons que ces personnes s'intéressent au bien-être de leur collectivité et que les chefs des services d'incendie en Ontario rural dépendent de ces personnes qui offrent de la formation et du mentorat aux autres pompiers. La ministre peut-elle nous expliquer ce que fait notre gouvernement pour protéger les pompiers professionnels qui protègent les collectivités rurales de la province? La ministre... Monsieur le Président, j'ai attendu 15 ans pour voir de l'action de la part de la province. Nos changements interdiront des mesures disciplinaires à l'égard de ces pompiers. Les municipalités seront en mesure de s'opposer à des pressions. Les, les pompiers également n'auront aucune sanction et donc, euh, ces mesures de protection seront appliquées de façon rétroactive. Aujourd'hui, il y a 8 000 bénévoles, 11 000 sapeurs-pompiers à temps plein et autrement dit, 60 des, bénévoles, des, des pompiers sont des bénévoles. Je suis optimiste que le projet de loi protégera non seulement les pompiers d'aujourd'hui, mais permettra à d'autres pompiers qui ont été mis à pied de reprendre leur travail. Arrêtez la pendule. Nouvelle question, la députée de windsor West. Merci. Cette question s'adresse à la ministre des Services à l'Enfance. Hier, j'ai posé une question concernant le fait que les changements du gouvernement seront au détriment des ontariennes vivant avec une invalidité. Il n'y a aucun soutien pour des personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler. Et les gens qui peuvent travailler seront obligés de payer davantage. Pour citer la Coalition contre la pauvreté de l'Ontario, obliger les personnes d'arrêter d'être prestataires d'aide sociale durant une crise de logement ne va pas faire quitter les gens de la pauvreté. La ministre peut-elle expliquer comment... Prendre de l'argent de ces gens et éliminera la pauvreté en Ontario. La ministre des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires, je ne sais pas où la députée a trouvé ces informations, mais nous sommes le premier gouvernement de faire une augmentation d'1,5 aux prestations d'aide sociale. Nous avons également proposé le crédit d'impôt pour personnes et ménages à faible revenu. J'ai expliqué que les prestataires de POSPH auront accès à davantage de services et ceux qui peuvent travailler, qui sont prestataires d'Ontario Travail, auront le soutien nécessaire. Mais croyez, ne, ne me croyez pas, croyez Paul Hamilton, qui a dit que la ville de Hamilton a adopté une démarche intégrée et collabora avec la province pour réduire les fardeaux administratifs et donc plus de temps sera consacré aux gens desservis. Un représentant de Centraide a dit que la ministre McLeod a l'intention de faire évoluer le système d'aide sociale pour mieux desservir les gens les plus vulnérables. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Question complémentaire. À la ministre... Les changements au seuil de revenus signifient que plus on gagne, plus le gouvernement récupère. Si on, peut, on gagne plus de 500 par mois, on sera en on sera mesure de, garder, de ne garder que 25 cents par dollar. Tris Herculat, récipiendaire d'aide sociale à Scarborough, qui n'a pas été consulté par la ministre, a dit à la CBC que les récipiendaires auront ce qu'ils avaient par le passé et donc ils demeureront en pauvreté. La ministre aime parler de l'augmentation de 1,5 et si on tient compte des modalités, c'est-à-dire une augmentation d'11,50 pour rentrer au travail par mois. D'après la ministre, serait-il. Acceptable si elle, elle ne pouvait conserver que 25 cents par dollar gagné. La ministre. Je m'inscris en faux contre cette question qui ne respecte pas les faits. La députée d'en face en est au courant et elle, tout ce, ce qu'elle fait, c'est diffuser des propos alarmistes. Le système d'aide sociale coûte à la province un, 10 milliards de dollars par année. Une personne sur sept se trouve bloquée dans une situation de pauvreté. C'est excellent qu'un représentant de Centraide du Grand Toronto soutienne notre démarche et dit qu'une démarche axée sur les investissements et les services est essentielle pour permettre à la population de devenir prospère. Le meilleur programme social, c'est un emploi. Arrêtez la pendule. À l'ordre. The House will come to order. A The House will come to order. A Un député souhaite poser une question à l'Ordre. Redémarrer la pendule, le député de brampton West. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la ministre des services à l'enfance et des services communautaires et sociaux. En Ontario, nous nous occupons les uns des autres. Nous faisons preuve de compassion en cas de situation difficile. Le programme d'aide sociale a été créé en fonction de cette compassion, mais un Ontarien sur sept vit en pauvreté. Après 15 ans de mauvaise gestion, le système d'aide sociale est devenu quelque chose qui ne permet pas aux gens de sortir de la pauvreté. Madame la ministre, vous avez dévoilé votre plan pour effectuer une refonte de ce système. Pouvez-vous nous dire comment... Vous restaurez la dignité pour les gens qui sont dans le besoin. La ministre des Services sociaux et communautaires, quelle bonne question! Qui en fait reconnaît la réalité de la situation d'aujourd'hui? Soyons clairs, le plan de l'Ontario pour l'aide sociale est axé sur les personnes les plus vulnérables de la province. Pour ceux et celles qui peuvent travailler, nous leur offrons une façon de sortir de la pauvreté pour ceux et celles qui ne sont pas en mesure de travailler, ils auront davantage de soutien. Les personnes handicapées vivront en dignité. Nous allons consolider des paiements pour que les prestations soient simplifiées et pour qu'il y ait un meilleur service à la clientèle. Il y aurait également une exemption de 6 dollars. Ainsi qu'une exemption de 25 pour le revenu qui dépasse ce seuil, Nous réduirons les formalités administratives. Nous devons offrir la dignité aux bénéficiaires. Merci. Le temps. Pour la période des questions est écoulée. Il n'y a pas de vote différé. Donc, les travaux de la Chambre sont suspendus. Oh, attendez une minute. Un rappel au règlement, la députée de Scarborough-Gildwood. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse de vous présenter quelqu'un de Scarborough, Nancy Crawford, du Conseil scolaire catholique de Toronto. Merci. Encore une fois, les travaux de cette Chambre sont suspendus jusqu'à 15 heures.